Avez-vous remarqué que les animaux, dans la nature, ne sont pas gros Et pourtant, à bien y réfléchir, ils n'ont aucune notion d'horaire, aucune notion de qualité nutritionnelle des aliments, ils ne pèsent pas leurs aliments, ils ne rationalisent pas leur nourriture, etc. etc. Alors, vous allez certainement vous demander, mais pourquoi je vous parle de ça Eh bien, parce que, pour ce qui concerne nos fonctions vitales, et notamment celle de la nutrition, notre organisme est comparable à celui des animaux. Preuve en est que nous faisons des tests sur les animaux pour étudier notre fonctionnement. Alors, pourquoi l'animal dans la nature n'est pas gros Eh bien, tout simplement parce qu'il est connecté avec ses ressentis. Le choix des aliments ne lui parvient pas d'une déduction logique et raisonnée, d'une comptabilité alimentaire sur ce qu'il doit manger ou pas pour rester mince. Mais cela lui parvient de l'intérieur, à travers ses ressentis physiques de faim et de satiété essentiellement. Et pour vous Êtes-vous certain que lorsque vous mangez, c'est parce que vous avez faim Ou mangez-vous plutôt parce que c'est l'heure de manger Il y a une très grande différence entre les deux. Manger quand on a faim, correspond à nos besoins vitaux. Manger parce que c'est l'heure, pour l'organisme, ça ne correspond à rien du tout.